En ces temps reculés, où les humains vivaient en clan, dans le ciel se trouvait un élément singulier, sombre comme la nuit en plein jour et plus brillant que toutes les étoiles du ciel nocturne, les anciens pensaient que les divinités avaient percé la voûte céleste afin de surveiller les actions des hommes depuis leur royaume, mais un soir l'objet chuta. Au même moment, une chasseuse solitaire traquait une bête. Se préparant à la battre, elle fut surprise par une forte explosion au cœur des bois. La clairière sur laquelle elle avait l'habitude de se reposer était méconnaissable. Son campement avait disparu et un cratère impressionnant avait pris sa place. La chasseuse ne put réfréner sa curiosité naturelle et s'approcha. Au bord du précipice, elle tenta de voir ce qu'il renfermait, mais le sol se déroba sous ses pieds. Au fond du cratère, des rayons d'énergie virent volter et s'entrechoquer avec rage. Deux cristaux, d'un blanc pur et d'un or absolu, semblaient se livrer à un combat sans fin. Malgré ses blessures, la chasseresse était stupéfaite par le spectacle qui souffrait à elle. Quand soudain, le temps sembla s'arrêter, toute l'énergie des deux cristaux fusionna donnant naissance à un cristal cendré qui s'éleva et disparut au loin. Vidés de leur énergie, les cristaux gisaient maintenant au sol, tels de simples roches. La jeune femme, reprenant peu à peu ses esprits, réalisa que son corps irradiait d'ombre et de lumière. Elle paniqua un instant, mais réalisa que la douleur et ses blessures avaient disparu. Elle resta assise, immobile, observant longuement ses stigmas. Ses pensées étaient claires, les gens diront qu'elle est maudite. Personne n'osera l'approcher et encore moins donner un quelconque crédit à son histoire. Sa seule piste était le troisième cristal qui avait absorbé la puissance des deux autres. Une image résonnait dans son esprit. Une imposante montagne au sommet de laquelle se trouvait l'objet de sa quête. Le cristal cendrait